Nombre caché et unique dans la ligne 7 Nombre caché dans la colonne 9 Nombre caché dans le grand carré 9 Nombre caché et unique dans la ligne 9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 un groupe de nombres cachés dans le grand carré 2 5 6 7 Nombre caché et unique dans la ligne 1. Nombre caché dans la colonne 7. Nombre caché dans le grand carré 1. Un groupe de nombres nus et isolés dans le grand carré. Nombre isolé et nu.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 Nombre caché et unique dans la ligne 3 Nombre caché dans la colonne 7 Nombre caché dans le grand carré 6 Nombre isolé et nu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 Nombre caché et unique dans la ligne 8 Nombre caché dans le grand carré 6 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 5